Bonjour, bienvenue sur la vidéo capture portant sur les paramètres de sécurité et confidentialité d'une page Facebook. Tout d'abord, pour avoir accès aux paramètres généraux, vous devez cliquer sur compte. Si jamais vous voulez modifier votre mot de passe, vous cliquez ici, vous auriez la, le, vous auriez la possibilité de, de changer votre mot de passe. Ensuite, si on clique sur le lien sécurité. Donc, ce qui est important, c'est la navigation sécurisée. Pour l'activer, nous cochons « Utiliser Facebook sur une connexion sécurisée ». Alors, ça va éviter le pillage des renseignements personnels et, euh, qui pourraient éventuellement amener euh, l'usurpation de notre identité. Donc, on enregistre les modifications. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est la confidentialité. Nous pouvons décider qui peut avoir accès à nos contenus. Donc, qui peut voir nos futures publications. Nous pouvons modifier, par exemple, si nous voulons que ce soit seulement nos amis. Ensuite, qui peut me trouver avec une recherche. Donc, euh, si nous voulons, en enfin, fait, que tout le public puisse nous retrouver à l'aide de notre courriel, dépendamment si nous avons fourni une adresse courriel ou un numéro de téléphone. Donc, pour notre part, nous avons fourni une adresse courriel. Donc, si on veut que tout le monde puisse nous retrouver, donc on peut laisser tout le monde, sinon on peut aller modifier ici. Et ensuite, si on souhaite que d'autres moteurs de recherche euh, puissent contenir un lien vers le journal, on pourrait cliquer ici et sélectionner oui. Donc, nous, comme nous ne voulons pas euh, que les gens euh, puissent euh, nous trouver à travers euh, des moteurs de recherche, que nous avons euh, laissé euh, non. Ensuite, euh, les paramètres d'identification et de journal. Ce que ça peut faire, c'est nous donner l'opportunité de gérer en fait qui peut ajouter des contenus sur notre journal. Donc, euh, si. On veut que nos amis puissent publier dans notre journal sans contrainte. On peut le laisser ici. Sinon, on peut le modifier. Voilà. Si on voudrait modifier pour que ce soit seulement nous, ben, en ce moment-là, on sélectionne seulement moi. Ensuite, en ce qui concerne examiner les publications dans lesquelles nos amis nous identifient avant qu'ils nous apparaissent sur notre journal, ici, c'est inscrit oui mais on doit aller l'activer. donc euh, Si on veut l'activer, c'est important d'aller cliquer activer. Ensuite, qui peut voir les contenus du journal? Nous pouvons aller examiner ce que les autres peuvent voir dans notre journal. Donc nous pouvons afficher notre journal en inscrivant la personne. Si vous désirez voir comment une personne voit votre profil, donc votre journal, vous pouvez cliquer sur « Afficher en tant que ». Ensuite, vous aurez juste à inscrire la personne dans le champ « préétabli Et puis, de cette façon-là, on peut voir comment la personne voit notre profil. Ensuite, qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre journal. Donc, par exemple, si on veut que ce soit nos amis, on peut le laisser comme ça. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal? Donc, si on désire que ce soit nos amis, encore une fois, on peut le laisser. Ensuite, comment gérer les identifications que d'autres personnes ajoutent et les suggestions d'identification? Si nous désirons examiner les identifications que les autres, en fait les amis, ajoutent à nos propres publications, avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook, c'est important d'aller sélectionner oui donc c'est inscrit activé ensuite en ce qui concerne la gestion du blocage pour bloquer des utilisateurs donc si on ne veut plus qu'une personne soit notre amie et qu'on ne veut plus réagir avec cette personne on peut ajouter son nom ou son adresse courriel et cliquez sur «Bloquer ». Donc, maintenant, vous pouvez choisir l'audience à laquelle s'adresse euh, votre journal grâce aux paramètres de sécurité et de confidentialité. Merci beaucoup. À bientôt.